Alors Yann, je vais d'abord vous demander de vous présenter. Euh, donc, je m'appelle Yann Deboni, euh, je travaille depuis euh, quatre mois presque pour euh, Curiemnet, un projet de Max ASBL. Mm -hmm. euh, et en fait, ce qu'on fait, c'est euh, de création média euh, et toutes sortes de projets autour de la facture euh, numérique. Mais évidemment, ça va plus loin que ça aussi, il euh, y a plus de gens en hein, même temps qui, qui d'utiliser un ordinateur mais euh, euh, il reste un, pas mal de travail à, à inciter les gens à utiliser cet ordinateur comme un outil pour améliorer leur vie, pour s'exprimer, pour, euh, pour produire des de, de médias eux-mêmes. On a un projet euh, où on, euh, on montre aux jeunes de construire des, des jeux vidéo eux-mêmes et raconter leur euh, histoire à l'aide de, de, de, de la création de, mmh. de jeux vidéo. C'est important de, de, de promouvoir la création sur ce genre de médias pour, euh, pour contrer les médias traditionnels, pour montrer qu'il y a moyen de, de, de, de montrer autre chose que, que ce qu'on voit tout le temps à la télévision Oui, je le crois euh, absolument. Euh, euh, le, le quartier de Curiem est un bon exemple. Je pense euh, dans les, les, les médias euh, traditionnels, on, on, on a surtout cette image négative du quartier. Et je crois que... Si, les gens arrivent à, à montrer leur quartier à, à travers ce genre de, de, de projet que, oui, que, que le monde aura une, une autre vision sur le quartier. Alors justement, on va te montrer une petite séquence vidéo et on va te demander de réagir juste après. Qu'est-ce que vous évoque Curegame Kureguem, les caves. Surtout les abattoirs. J'adore aller là-bas pour faire mon marché. À part ça, je connais pas plus que ça le quartier. Qu'est-ce que vous pensez du quartier de Kureguem Je connais pas connais pas. Non? Non. Qu'est-ce que vous pensez du quartier de Kurugam Est-ce que vous connaissez? Kurugam c'est un Anderlecht, quelque part comme ça. Mmh. Pas vraiment, non. Mmh. non je... Vous n'y allez jamais? Non, je vois pas ce que j'irai faire là. C'est n'est pas dans mon chemin. En euh, fait, c'est un quartier, je vais dire, euh, un peu mal vu. Il y a des moments qui sont apparemment plus chauds que d'autres, mais pas de façon euh, à nous rendre complètement oui. fascinés ou inquiets par ce quartier. Et pourtant, ils ont fait. J'ai vu dans la télé il n'y a pas longtemps qu'ils ont fait des, des fêtes de, de, de quartier, voisinage et tout ça. Euh, je, à mon avis, c'est un bon quartier. Quoi. On n'en fait pas beaucoup de publicité, donc, mais c'est vrai que c'est tous des quartiers tendants. Je veux dire, qu'ils sont en train d'être rénovés. C'est sympa quoi, oui. Voilà. Insécurité, criminalité, zone de non-droit. Andorlecht est la seule commune de Bruxelles à avoir décrété la tolérance zéro. Nous attendons que cet éducateur négocie avec les jeunes de la place Lemens pour pouvoir l'y interviewer. Mais l'expérience va être de courte durée. Comment allez-vous Bienvenue à tous à la fête annuelle du quartier Lemens rosé La place Lemens, vraiment méconnaissable, il faut venir voir ce qui se passe ici au lieu de peut-être rester en retrait et d'entendre ce qu'il se dit à travers les médias et tout ça mais ça ne rend vraiment pas compte de, de la richesse qu'il y a dans ce quartier. Curigem n'est pas ce qu'on croit être, il faut venir sur place pour pouvoir vraiment le sentir et, et, euh, et savourer la richesse qu'il y a ici dans le quartier. bekijkt. Alors donc Yann, on t'a montré cette petite séquence vidéo qu'on qu a volontairement on a volontairement montré différents aspects qu'on peut voir euh, sur, sur le quartier de Cureghem, sur la place Lemens. Ta réaction par rapport à cette vidéo oui, c'est ça ne m'étonne pas. Euh, J'entends souvent, euh, quand je raconte aux gens aussi que je travaille avec rien, ils me demandent « Ah, oh, c'est pas un quartier dangereux » et euh, ben, évidemment c'est toujours présenté comme ça dans les médias. Je ne vais, vais pas nier qu'il y a, que, qu y a des, des problèmes non plus, c'est évident. Mais euh, je crois quand même que c'est très exagéré aussi. C'est pas comme si... Euh, c'est dangereux de, de se balader dans la rue, euh, qu'on risque d'être, euh, je sais pas, abattu. Euh, mmh, donc c est, c est, c est cette image positive du quartier, c'est euh, en tout cas là-dessus que vous travaillez au sein de Curie GameNet aussi Oui, absolument. Ouais, ouais. C'est absolument euh, une partie de, de, de notre mission, euh, de, de montrer ce quartier euh, d'une autre façon. Ouais. Alors, alors merci beaucoup Yann, en merci tout cas. Merci.